C'était gênant. Salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur notre nouveau parattraction horrifique sur Planet Coaster, les amis. Merci beaucoup pour vos commentaires sur, justement, la dernière vidéo. Je suis très content d'avoir vu un petit peu vos retours. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Il y a plein de nouveautés. C'est incroyable. Je ne sais même pas par quoi commencer, étant donné que, chronologiquement parlant, euh, tout n'a pas été placé dans le même ordre que je vais vous présenter. Je vous montrerai de jours. Euh, juste à la fin de la vidéo justement à quoi ça, à quoi ça ressemble. Là évidemment le but du jeu c'est de s'imprégner du décor et donc on va rester dans le noir. Alors ce qu'on va faire, c'est pas chronologique, mais on va faire ça logiquement. Donc on va commencer par la gauche, ce qui a changé au niveau du Ghost Cemetery. Donc le tout premier coaster euh, que j'ai réalisé et que je vous ai montré. Il n'y a pas grand chose qui ont changé, si ce n'est que j'ai rajouté des haut-parleurs. Ici et là avec des musiques d'ambiance D'ailleurs c'est vrai juste petite parenthèse mais sur la place principale à l'entrée il y a plein de petits haut parleurs Si vous écoutez Voilà des musiques d'ambiance Tu vois que tu rentres dans le Tu rentres dans le parc Voilà c'est pas rajouté au montage les gars hein. C'est réellement dans le parc C'est incroyable C'est formidable donc bref le euh, Bah là j'ai rajouté une chaise euh, <rire> Animée et pourquoi pas Donc le Ghost Cemetery juste ici euh, Donc des haut parleurs euh, j'ai rajouté quoi De la musique, bien sûr j'ai rajouté de la musique euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté J'ai ajouté plein de caméras de surveillance un petit peu partout dans le parc De manière logique Alors je vous les présenterai tout à l'heure Voilà, sachez-le, retenez-le dans la tête Mais j'ai ajouté plein de caméras de surveillance Voilà, de sorte à ce que tout soit sécurisé Parce qu'on n'est pas là pour tuer des gens Bien au contraire, euh, on aimerait bien qu'ils passent euh, du bon moment, du bon temps Là je crois que j'ai rien changé Si j'ai rajouté des petites fumées d'ambiance euh, et là, il n'y a rien de neuf. Mais je préfère refaire un tour parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Mais je crois que j'ai rien zappé. Euh, les lumières, tout était déjà présent dans la dernière vidéo, il me semble. Donc, ok. Euh, ensuite, là, au niveau de la sortie, j'ai ajouté ici une église. Euh, j'ai ajouté plus d'arbres. J'ai ajouté donc une église que je n'ai pas faite. C'est une église prédéfinie. Donc, là, de... quand on met la lumière, bon, bah on la voit. Mais le but du jeu, c'est que éteinte, voilà. Hein, on ne voit pas. C'est un petit peu effrayant. On voilà, ne sait pas ce qui se passe. À tout moment, il y, y a une silhouette qui arrive de nulle part. C'est le but du jeu. Voilà. Euh, J'ai acheté des lampadaires, bien sûr, des petits lampadaires ici et là, à moins qu'ils y étaient déjà, je ne sais plus. Bref, donc là, c'est la sortie et on arrive à un nouveau chemin. Juste là, le manoir hanté. En fin de compte, euh, il faut savoir que donc, ce sera accessible d'ici. Tout simplement, avant ici, c'était un sens interdit. Maintenant, on peut passer par là, tout simplement. Pour accéder, alors là c'est un sens interdit vous avez très bien compris ce qu'il y a ici Je vous montre ça juste après Mais voilà j'ai ajouté le manoir hanté juste là Avec ici donc le sens interdit ça ne sert plus à rien d'aller là-bas Puisque c'est la sortie de, euh, du, euh, du petit coaster là Donc le manoir hanté avec un escalier qui monte Et qui va nous accéder au manoir hanté tout en haut Donc des escaliers avec des petites pauses évidemment Pour pouvoir se reposer Ce n'est pas accessible euh, au PME Non PMR Non Mobilité réduite, personne mobilité réduite Oui c'est ça voilà, c'est pas accessible PMR Et donc regardez le manoir hanté Attendez là le but du jeu c'est que durant la file d'attente On voit les wagons passer Je crois que ça arrive là Je vois que ça flash. voilà Les wagons qui arrivent, incroyable Des caméras un petit peu partout hein, comme vous pouvez le constater On va faire Voilà, vous avez compris le délire, je pense que ça va être bien sympa Donc voilà la file d'attente Tranquillement De la musique bien sûr on arrive. De toute façon, vous avez vu l'intro. On arrive ici, et donc c'est là qu'on va commencer. On va faire le run ride juste après. La sortie par ici, des haut-parleurs, bien sûr. Et on va arriver sur une toute nouvelle place. Alors d'abord, dans un premier temps, ici, un petit coin, un petit coin chill. Enfin, chill dans un parc horrifique. Hein. <rire> mais voilà, un petit coin pour se poser si on veut. Et nous avons un tout nouveau quartier. Enfin, j'appelle ça un quartier, mais une toute nouvelle place avec plein de flat rides et un nouveau coaster là-bas également. Donc là on descend les escaliers c'est la sortie donc pareil Plein d'escaliers mais avec des pauses Parce que sinon on se casse la gueule Et pas mal de lumière Et donc là nous avons le sens interdit On revient à la place principale euh, Puisqu'ici danse des sorcières J'ai rajouté euh, cette petite sorcière là Magnifique euh, Les toilettes ça n'a pas bougé euh, J'ai ajouté des trucs non attendez chez les employés là J'ai ajouté des trucs non Non j'ai rien rajouté Excusez-moi, j'avais cru. Euh, donc j'ai rajouté surtout, les gars, ce n'est pas n'importe quoi. Ce que j'appelle le break dance que j'ai donc appelé le clown dance avec plein d'automations de lumière, plein d'automations de flash et en fin de compte, voilà, c'est la danse des clowns. C'est pour faire l'ambiance clown, tout simplement. Vous avez, les amis, là la file d'attente. Hop, passe par la file d'attente. Regardez les lumières. Attendez, parce que normalement, il y a d'automations là. J'accélère. Il y a des éclairs aussi. J'ai ajouté de la foudre. Ça peur de fonctionner, messieurs, dames. Ouais, oh, ça marche pas. Incroyable. Ah, voilà, bon, bah il y a des flammes, voilà. Mais normalement, il y a des lumières qui sont censées s'allumer et flasher dans tous les sens. Alors, vous avez vu ça dans la cinématique. Ah, voilà, ça y est. Je pensais que ça fonctionnait pas. Voilà, les lumières qui s'allument. Et là, normalement, ça va flasher. Voilà, ça flash magnifique. Ça rend super bien. Donc, voilà, la file d'attente, bon, c'est très simple. L'avantage, c'est que comme c'est sombre. Pareil, normalement, il y a une caméra de surveillance, pas très loin. Bah, voilà, juste là, il y a une caméra de surveillance. Il y a plein de caméras de sécurité, les gars, parce que... Qui dit nuit, qui dit par attraction, Qui dit ambiance horreur Dit qu'il peut se passer des dingueries Donc on est là pour la sécurité, on a un clown qui nous accueille Faut s'imaginer que ça c'est pas euh, Faut s'imaginer que ça c'est une vraie personne euh, Malheureusement bon c'est un jeu Mais il faut s'imaginer que ça c'est une vraie personne et que le mec peut nous courir après à tout moment hein. Ouais, Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà un petit peu, moi j'adore ce flat ride Vous connaissez très bien, voilà le breakdance C'est quelque chose que j'aime énormément, enfin le breakdance Du coup ça s'appelle voilà, le power moves C'est quelque chose que j'adore et qu'il faut absolument dans un parc Ou, enfin surtout en fait foraine et comme l'ambiance est un petit peu foraine de toute façon. Donc voilà, il fallait que je la mette. Ça avait totalement sa place avec le manoir juste derrière. Donc le nouveau, euh, la nouvelle zone à la droite ici, on arrive là. Donc on a évidemment en tête d'affiche le nouveau coaster là-bas. Le gîte de la sorcière. Donc juste là, regardez l'entrée. On va faire aussi un on-ride juste après. Je vais vous montrer la file d'attente dans un instant. Le gîte de la sorcière. ou oh, hier. Yeah. Nous avons plusieurs euh, flat rides hein. euh, par ici. On a là... Donc voilà après on est là pour la sensation Pour s'amuser aussi et passer du bon temps Et pas que se faire peur bien que ces petits coasters Enfin ces petits rides font un petit peu euh, tourner la tête Mais vous voyez, vous voyez un petit peu l'idée Avec la file d'attente par ici bien sûr Regardez comment c'est un petit peu euh, Pas ambigu Exigu exigu, exigu. Je sais pas si c'est le mot Mais ça fait un petit peu peur tu vois tu, tu pénètres un peu dans la forêt Oh, La forêt des sorcières oh. Et puis t'arrives là bam tout simplement Et la sortie elle est euh, totalement rentable Puisqu'elle est très rapide ici de même pour là, pour celui-là, magnifique. J'ai pas mis le, euh, le 360 power parce que je le mets dans chacun de mes attractions donc je voulais pas le refaire, évidemment, avec une entrée juste ici. Hop, la file d'attente, tac, tout simplement, et tu montes. Et puis là, tu, re, tu redescends pour la sortie. Des bancs, des poubelles un petit peu à droite à gauche. Et puis là, un, un, mini, euh, un mini truc qui tourne, c'est toujours sympa. La sortie directe, la file d'attente par derrière, dans les bois. Toujours une caméra de surveillance pas très loin. Des petites zones un petit peu sombres, mais suffisamment éclairées, évidemment, Ambiance posée, tamisée, toi-même tu sais Et donc le gîte de la sorcière La sortie est juste ici L'entrée est juste là, voilà pour la file d'attente Avec attention, à tout moment Tu te chies dessus puisque lui toutes les euh, Je ne sais pas combien de secondes Voilà, te fait un petit euh, Ah, Je suis là, voilà, faut s'imaginer le truc effrayant Que tout le monde crie dans la file d'attente bien sûr On part du principe qu'à tout moment il y a un clown Ou une sorcière ou un mec déguisé Qui te court après, hein, évidemment Et donc voilà, on passe par ici La file d'attente, et là voilà, on voit le les petits trains qui arrivent, beaucoup d'ambiance sonore. Beaucoup d'ambiance sonore. C'est surtout ça en fait. Hein. C'est même pas trop. C'est même pas tant les sensations. C'est surtout de l'ambiance sonore aussi. Là on rentre. Bonjour. Avec là une animation également. Euh, voilà, bonjour, ça fait plaisir. Voilà, c'est cool. Et là on rentre dans les wagons. Tout simplement. Et puis la sortie va se faire là. On va faire un on-ride dans quelques instants. Je vais vous parler également de ce coaster avant de le faire. Je vous montre les petits détails Voilà des caméras à chaque remontée mécanique Au cas où il y a des problèmes Voilà j'essaie de faire ça euh, du mieux possible Du mieux RP possible Là on a un nouveau coaster qui est en construction euh, Voilà vous voyez que les employés sont en train de, de travailler D'arrache pied comme vous pouvez euh, le constater Et j'ai une bête d'idée Je vous en parle tout à l'heure Là j'ai une bête d'idée les gars J'ai une bête d'idée Vous allez être fiers de moi avant même que vous me proposiez quoi que ce soit Et puis là un dernier flat ride Le euh, pathos Hop voilà le pathos C'est sympatos voilà, avec la file d'attente par ici, tout simplement. C'est très cla classique, très simple. Caméra de surveillance, toujours. Donc voilà, on va faire le manoir hanté, messieurs dames. On va faire le on-ride du manoir hanté. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai très, très hâte de voir vos retours. Et puis euh, voilà, tout simplement. Après, voilà, n'oubliez pas que je vais pas pouvoir faire un milliard de modifications. Puisque ce qui est stylé, c'est qu'on a un créneau à respecter. Halloween, c'est bientôt. Allez, on fait le on-ride, les gars J'espère que vous allez kiffer N'oubliez pas le pouce bleu Et voilà les amis, alors, qu'est-ce que vous en pensez C'est un circuit très simple, avec un seul étage, euh, relativement rapide, c'est court, hein, certains me diront évidemment Faut vraiment partir du principe que c'est vraiment juste quelque chose de d'ambiance Voilà, c'est quelque chose d'ambiance, euh, c'est quelque chose d'auditif On peut s'imaginer que quelqu'un nous poursuit à l'intérieur de temps en temps pour nous caresser les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire Mais en réalité, voilà, quand on va dans des fêtes foraines, il euh, y a des trucs comme ça euh, c'est à peu près kiff-kiff. J'aurais aimé que ce soit plus sombre pour pas qu'on voie trop de choses en même temps. Malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Mais en tout cas, voilà, vous avez l'idée. Faut pas oublier que on est dans une démarche RP. Euh, faut quand même accepter voilà, certains défauts du jeu. Il hein, euh, y a des trucs qu'on a, qu a vus, des défauts, etc. Mais voilà, il faut partir du principe qu'à tout moment, euh, il fait plus sombre. À tout moment, il y a quelqu'un qui nous poursuit. Et euh, voilà, c'est surtout de l'ambiance sonore et auditive. Je... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en... en commentaire Je vais vous proposer du coup le nouveau coaster Un coaster vous allez voir J'ai voulu faire Pareil c'est très forain J'ai voulu faire ça De type fête foraine Le truc qui te pète le dos littéralement euh, Bon il y a des trucs dans le genre euh, américain Mais l'idée c'est pas que Comment dire ça, ça monte ça descend ça tourne ça te casse le dos C'est totalement ça en fait Vous allez très vite comprendre l'idée et voilà, c'est juste pour le kiff. C'est de manière un peu forain, donc les, les, les, les, les montées des chaînes sont, sont relativement rapides. Bah, en fait, c'est ce que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Hein. Je vous avais dit que l'idée, c'est que ça fasse un truc qui casse le dos. Alors évidemment, on n'est pas là pour briser les os, mais tu m'as compris pour l'expression. Donc voilà, on va faire un petit tour. Pareil, donc c'est un petit peu mignon. Enfin, euh, c'est un petit peu mignon. Je veux dire, c'est euh, rien de bien méchant, rien de bien folichon. Par contre, juste après ce one ride, je vais vous parler de mon prochain projet. Le prochain coaster, ça va être une pépite. Petite subtilité, j'avais oublié de le dire mais c'était un petit peu mon flex C'est que le manoir, euh, bah, la, le gîte, finalement le gîte de la sorcière ce truc là Et ben, bah, c'est moi qui l'ai fait totalement intégralement Alors la majorité, toutes les constructions que vous voyez c'est moi qui ai fait Comme j'ai expliqué à part tout ce qui va être maintenant 3D et ce manoir là ce building là c'est quelque chose du workshop C'est vraiment le, le seul truc que j'ai chopé Par contre euh, voilà ça c'est moi qui l'ai fait Ça c'est un truc basique N'importe qui peut, que, peut le faire Je voulais faire d'ailleurs une, une ouverture spéciale Mais par contre le gîte là j'en je, suis trop content Alors là il y a une automation euh, qu'on n'a pas pu voir Puisqu'on avait le deuxième wagon Mais ça le fait surtout sur le premier wagon faut Regardez hop ici Voilà ça casse Mais faut s'imaginer que ça le fait à chaque wagon Malheureusement on peut pas faire autrement Voilà Planet Coaster oblige on ne peut pas euh, pousser à 100% notre créativité. En revanche, voilà, je suis relativement content. Vous m'en direz également ce que vous en pensez. Je, en termes de RP, de réalisme et de sécurité, je crois que tout y est très clairement. Euh, venez pas me dire que c'est trop brutal, que c'est trop rapide. C'est totalement faux. J'ai mis les ralentisseurs qu'il faut. Et au niveau du kilométrage et euh, des jets qu'on se prend, c'est totalement ce qu'on prend dans la vraie vie quand on fait ce genre de choses. Très clairement, voilà, euh, à un moment donné, voilà, il venait pas me dire que c'est pas possible et que là, on meurt. C'est juste improbable. Donc voilà, tout simplement. Et c'est cool parce que c'est le genre de truc, euh, je sais pas comment vous dire, mais l'ambiance que ça provoque. Euh, D'ailleurs, pour ainsi dire, euh, mais le, les gars, le même week-end où cette vidéo sort, je suis à une fête foraine. C'est juste formidable. Mais donc voilà, moi, ça me fait vraiment penser à cette ambiance-là, fête foraine, où ça te donne tellement froid dans le dos, là, de faire ce genre de choses. Bref, incroyable, ça m'excite. Donc voilà, un petit peu... Euh, un petit peu pour ça, je vais vous mettre Alors on va mettre le jeu en pause, je vais mettre le jour On va mettre 10h du mat, comme ça vous allez voir Le, le changement d'ambiance totalement euh, Voilà, tout de suite c'est un petit peu plus, euh, plus mignon et, et, et plus accueillant Et encore, donc j'ai fait vraiment un mélange D'arbres, euh, je sais pas s'il y avait déjà Ce mélange d'arbres dans la précédente vidéo Mais j'ai rajouté euh, tout ce qui va être un peu euh, Automne, puisque c'est vrai qu'en fait c'est le est, On est en automne finalement, donc pas que le sapin Il y a pas mal de sapins, voilà Mais également tout ce qui va être chêne J'ai aussi mis il me semble du frêne et du bois de boulot mais de manière automne, alors de jour, voilà à quoi ça ressemble, c'est totalement euh, automnal, et puis de nuit, bah, ça rend vraiment, euh, bah, voilà quoi, c'est totalement logique. Euh, voilà, donc au niveau du projet ici, qu'est-ce qui se passe On se retrouve avec un nouveau coaster qui va être juste du génie, que j'appelle clown tueur. Là, faudra vraiment s'imaginer que les clowns veulent nous buter, totalement. Donc déjà, bon, j'ai repéré quelques petites structures qui pourront nous faire plaisir, par exemple, cette animation de porte. Mais également euh, cette arche à tête de clown et cette porte de montagne russe qui s'ouvrira avec le coaster. Voilà, ça c'est les premiers éléments. Également, alors là il faut remettre la nuit pour ça. Il faut remettre la nuit mais ça c'est quelque chose qui va être bien sympa. Voilà, genre, euh, je sais pas, dans un bâtiment ou voilà, pour faire vraiment euh, psycho, euh, psycho... Euh, vous voyez ce que je veux dire ou pas Et puis là ici les, les confettis, euh, hop, les confettis de clown quoi. Hein. Tu m'as compris, t'as capté le délire. Et en gros, ce coaster-là, il est incroyable. Il est incroyable parce qu'il s'agit du SLV, Montagne Russe Navette de type Looping. Je ne connais pas, hein, les gars. À la base, je ne connais pas ce coaster. Par contre, tout ce que je sais... Alors, excuse-moi, monsieur, je vais éviter de te faire bobo, donc je vais te déplacer si ça ne te dérange pas. En fait, ce coaster-là est incroyable, puisqu'il nous propose des choses de fou. À savoir, alors évidemment, les rails standards, les rails alternatifs et des rails plats. Bon, jusque-là, pas de problème. Sauf qu'il nous propose... Une section montante à roue, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 96 km h Ça veut donc dire qu'on peut laisser ça plat et utiliser ça comme propulsion. Enfin, j'appelle ça propulsion. Hein. Mais en gros, voilà ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que si je veux le truc, regardez la vitesse qu'il va prendre. Voilà. Bon là, il n'aura pas le temps d'aller jusqu'à 96 km h mais vous avez à peu près l'idée. Également, euh, il a donc une section montante à crémaillère, donc lui qui, qui va jusqu'à 23 km/h. Bon, ça c'est la base. Il a des roues d'entraînement, ok, les ralentisseurs et la zone de freinage. Il y aura une zone de freinage à la fin. Mais ce qu'il a en plus, en plus de euh, la section montante à roue qui permet donc d'avoir ce boost jusqu'à 100 km/h quasi, et eh bien c'est le turbo de navette propulsée. Et qu'est-ce que c'est que ça Pareil, ça va nous permettre d'atteindre. Euh, les 100 km h ça va surtout nous permettre, regardez bien, tout simplement, concrètement, voilà, c'est qu'en gros, le minecart, le minecart, oh là là, excusez-moi, minecraft, le wagon va aller sur le rail, voilà, on peut décider à quelle vitesse il euh, rentre dedans, combien de temps il reste à l'arrêt, et il va repartir, en fait, en arrière, au bout du certain temps qu'on lui a demandé. Il va repartir en arrière, bon là, du coup, il va aller à nulle part, il va tout simplement mourir, mais en gros, voilà ce qui va se passer. Tout simplement, mon idée... Et d'ailleurs, euh, normalement, c'est un coaster avec plusieurs wagonnets. Hein. D'accord C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas combien de wagonnets on peut mettre. Là, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs trains et qu'il n'y ait qu'un seul wagonnet. De sorte à ce qu'on accueille jusqu'à 4 personnes, grand max. Parce qu'on reste dans un truc horrifique qui fait peur. Et on veut qu'il y ait un seul wagon qui... Parce que si on met un screamer, ce sera que le wagon du devant qui va être impacté. Et ceux de derrière, ils vont même pas avoir peur. Ils vont rien ressentir. Là... Euh, bah là, là tout simplement le, le, le, le premier, euh, le premier ce sera toujours le premier quoi, il aura tout le temps toutes les frayeurs, et là le but du jeu c'est que le mec va se retrouver dans un piège, en gros voilà il y aura, y aura un circuit, il y aura des, des, des, des sensations, il y aura très probablement du looping, des, des, des, des inversions, voilà, mais il y aura surtout ces passages où tout simplement il va se retrouver à aller en avant, il va retourner en arrière, il va retourner en avant, il va retourner en arrière, et en fait euh, de manière effrayante il va revenir en arrière il y a un clown qui va apparaître de nulle part Il va repartir en avant le clown va être ailleurs Vraiment le truc le piège de, euh, de Saint-Gouin Et puis après il va repartir euh, ailleurs il va faire un, un looping inversion sensation Il va aller à fond les ballons et puis après il va repartir en arrière Il va. Vous voyez ce que je veux dire En fait j'imagine vraiment le truc du clown tueur mais totalement euh, baiser le machin donc ça va être vraiment de la dinguerie. Le truc de psychopathe quoi, vraiment le, le, le clown tueur à l'état pur, tout simplement. Donc je suis même pas sûr d'utiliser cette porte là en vrai, ça va surtout être ça. Mais voilà l'idée ça va être vraiment avec plein de rires de clown, genre le, ça va être malaisant, mais malaisant dans le sens vraiment on va pas se sentir bien quoi. Et, et par contre on va se sentir libéré quand on va s'envoler en faisant un 3-6 dans le ciel, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà le, le grand projet et en fait ça va être vraiment le grand coaster. Et qui va avoir sa place ici. Et en fait, après ça, je pense qu'il n'y aura plus de coaster. Déjà, on n'a plus la place. Hein, totalement, c'est le but du jeu. On va pas trop en faire. Mais surtout, voilà, là, le, le, le, le, tout le terrain là va être euh, utilisé, aménagé. Donc, ce qui va nous rester à faire, il y aura donc que 3 coasters. Euh, un coaster moyen. Enfin, je sais pas lequel on peut considérer de moyen et petit, mais. Parce que ça je considère ça comme un kiddie coaster et encore, et encore c'est quand même relativement sympa, mais on va appeler ça un kiddie coaster pour être un peu débile. Euh, on va appeler ça un casseur de dos, <rire> casseur de dos coaster. On va appeler ça un casseur flotteur <rire> et puis ça on va appeler le, le, le grand coaster, voilà le vrai coaster. Donc ça fera trois coasters et le reste c'est des flat rides, le but c'est l'ambiance. Et après le plus important, euh, ce qui nous restera à faire avant l'ouverture d'Halloween, c'est de s'assurer que tout soit bon. Que tout soit sécurisé, qu'il y ait suffisamment à boire, à manger, suffisamment de bancs, suffisamment de poubelles, suffisamment d'employés et d'espace à vivre euh, pour créer des ambiances, etc. Je vais vous montrer les caméras de surveillance, tiens, pour que vous, vous voyez un petit peu une idée. Je vais rentrer dans cette caméra, tout simplement. Et en fait, toutes les caméras, euh, on voit tout le parc. Donc là, on a cette caméra-là qui nous permet de voir jusqu'à les escaliers, tout simplement, si quelqu'un se casse la gueule. De voir là qu'il n'y a pas de pickpocket, qu'il n'y a pas de malaise, Tout simplement. Voilà, ensuite on a plein d'autres caméras, la caméra là elle est où Là c'est la file d'attente pour le euh, la danse des sorcières mais aussi pour la file d'attente ici, là pour les autres flat rides. On a ici, bah pareil, le, le, le flat. bon là du coup il fait pas nuit, hein, mais attendez, vous voulez peut-être qu'il fasse nuit Ah j'ai bien compris, <rire> bah il est déjà minuit, hop, voilà il fait nuit. Voilà, donc là ça permet de voir toutes les files d'attente ici, hop on a quoi Là, ah bah là, on est dans le manoir, on est dans le manoir hanté. Alors j'ai mis la lumière, voilà on est dans le manoir hanté, c'est incroyable, on voit absolument tout, quasi tout. On a ici donc le cimetière, les caméras sont quand même relativement dans le noir, bien dissimulées. On a voilà l'attraction euh, casseur-flotteur, <rire> le gîte de la sorcière, donc le petit coaster qui casse le dos. Pareil de nouveau une vue sur le manoir hanté, comme ça on, perd, on peut tout voir. Voilà, vous voyez, c'est vrai que dans le noir on, on voit ces, ce truc là, mais il faut s'imaginer qu'on le voit pas tant que ça et que ça apparaît d'un coup quoi. Faut, faut faire preuve un peu d'imagination. Là, le coaster. Euh, voilà, tu m'as compris, hein, tout simplement. Là, bah, pareil, le train fantôme. Voilà, avec plein d'éléments plein décoratifs que, que je me suis kiffé à faire. Enfin, décoratifs. D'ailleurs, vous pouvez voir du coup les, les haut-parleurs un petit peu dissimulés euh, ici et là. Une caméra là-bas, voilà. Euh, ici, bah, c'est le, euh, bah, juste au-dessus des, des, des, des nourritures, des, des stands de boissons. Devant euh, la sortie euh, de la danse des sorcières. Pareil, juste au-dessus. Pour euh, voilà pour tout ce qui va être paiement. Hein, voilà Et On a besoin de caméras de surveillance dans ces endroits-là. Pareil ici. Euh, pareil ici. Voilà, chaque endroit. Là, ça permet aussi voilà, de vérifier qu'il n'y a pas de problème de quelqu'un qui s'introduit euh, chez les employés. Tout simplement. Sans, évidemment, vous avez vu, c'est bien calculé. Le but du jeu, c'est pas pas de, d'entraver de, de, à l'intimité des employés. Voilà, c'est juste pour qu'on s'assure que personne ne rentre. Là, c'est pareil. Le coaster... Et je crois encore un train fantôme ici. Et je crois qu'on arrive vers la fin. Pareil là c'est chez les employés mais sans entraver à leur intimité. Au dessus de, euh, des boutiques. Euh, là c'est la file d'attente du euh, breakdance. Le, la sortie euh, de ce flat ride. Et voilà on a fini. On a fait le tour des 15 caméras je crois. Pourquoi je dis qu'il y en a 15 Je ne sais pas mais pour moi il y en a 15. Bon il y en a pas mal. Il y en a pas mal et ça recouvre vraiment pas mal le parc Ah il pourrait y en avoir, oui je suis un petit peu idiot Je vais en rajouter euh, au niveau des escaliers ici La file d'attente là, c'est vrai que j'en ai pas mis là Et puis c'est vrai que la sortie ici il n'y a pas de caméra à tout moment ici il se passe des dingues Surtout qu'on est vraiment à l'écart euh, du parc ici hein. C'est vraiment l'extrémité du parc Je rajouterai probablement des boutiques également Pourquoi pas, ça peut être sympa Boutique souvenir par exemple Donc voilà un petit peu dans l'idée euh, J'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez euh, j'ai très très hâte de vous lire, voilà, n'oubliez pas le, le pouce bleu, et j'ai très très hâte de commencer ce coaster également, parce que vraiment, ça va être une pépite, euh, mais une pépite, vraiment, je veux pas trop m'enflammer, mais ça va être vraiment, bah voilà, le, le giga coaster du parc en tout cas, donc vraiment, ça va être, ça promet d'être vraiment lourd, vraiment vraiment lourd, donc les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, j'espère que vous l'avez kiffé, si c'est le cas, maximum 2 pouces bleus pour l'engouement, et franchement Halloween il faut le fêter cette année les gars euh, Si vous osez pas, si vous l'avez pas fêté, si machin prenez le au sérieux Halloween c'est important <rire> Non non mais Halloween c'est super chouette comme fête Il faut le faire Voilà Il faut qu'en France ça devienne quelque chose de, de, de normal et, et plus tabou Voilà Des bisous les amis Peace et euh, vive les clowns Ciao tout le monde